Hey yo tout le monde c'est Terridil on se retrouve pour une vidéo trick et easter egg sur Halo 3 et on va faire un trick qui est bien connu mais qui personnellement m'éclate c'est le trick qui consiste à faire s'envoler un éléphant sur la carte piège de sable alors pour faire ce trick c'est extrêmement simple et extrêmement rapide donc on va lancer piège de sable en forge on va aller supprimer toutes les bobines qui sont déjà présentes sur la map donc il y en a 6 pour les bobines humaines et deux pour les bobines covenantes et à partir de là et ben ça va être tout simple hein, on va aller sur un des deux éléphants et on va faire apparaître toutes les bobines à l'intérieur, alors on les fait apparaître un petit peu n'importe comment euh, ça n'a pas vraiment d'importance faut en foutre un petit peu partout c'est ce qui marche le mieux et à la fin bien penser à modifier le compte minimum des bobines pour les deux types de bobines pour leur permettre de respawn immédiatement au moment où elles sont détruites donc ensuite, euh, bah c'est tout bête, hein, on tire dedans pour que ça explose, que ça fasse une réaction en chaîne jusqu'à ce que ça prenne Alors si euh, les bobines ne sont pas bien placées, l'éléphant ne va pas s'envoler Donc on peut en déplacer quelques-unes, ça peut prendre plusieurs essais euh, Mais ça se voit assez vite hein, quand ça prend, quand ça prend pas hein. Quand ça prend, on voit que le cul de l'éléphant se lève et en général c'est plutôt bon signe. Donc là le but ça va être de tirer dessus jusqu'à ce que ça prenne et que l'éléphant s'envole. Et une fois qu'il s'envole, et eh ben là c'est plus que du bonheur et si vous avez du bol, et eh ben il s'arrêtera jamais. Mais vraiment jamais. Et puis voilà, vous n'avez plus qu'à regarder et à contempler ce magnifique spectacle qui, à mon sens, prouve que la physique d'Allo 3 était la meilleure physique ever. <rire> voilà. Et sur ce je vais vous laisser sur ces magnifiques images que seul le jeu vidéo peut nous permettre. En tout cas on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et bien entendu, vive à l'eau